Good morning, les amis. Aujourd'hui, le Luchmatavram Mordechai ben Itrak vefani Dvora Batester, Solvani shel Bet Delmar, ainsi que le frère Amram ben Massudi. Si vous souhaitez aussi des une prochaine, je vous mets un contact de la communauté éternelle. Nous assurons serai devant votre design 2. Alamanale coin gedor grosha va khlutzah le coin ediot. Ichnisalo מילוג milog ve avdet Son Barzel, avde milog lo on continue à découvrir les halachotes relatives aux Kohanim. On a dit que pendant Yvamot, puisqu'on a commencé à parler des interdits des koanimes de marier avec n'importe qui, alors, du coup, toute la, la, la, la, la plainte de halakhot relative aux lois des Kohanim, on va les retrouver maintenant dans Yvamot, essentiellement sur les droits de consommer la Trouma. Euh, vous savez que quand, quand on reçoit des récoltes, on doit donner un cinquantième au Kohanim, à manger. C est, c est, ça s'appelle la Trouma. La trauma elle est interdite. Elle n'a pas le droit d'être consommée par des Israël classiques. Et un des sujets qu'on va maintenant découvrir dans les prochaines Mishnayot, va être de savoir dans quelles conditions... « Une femme de Cohen ou une femme qui était Cohen, qui s'est mariée avec un Israël, continue ou cesse de manger la tourma. D'accord C'est le sujet général. Là, on ne va pas s'intéresser à la femme, on va s'intéresser plutôt à ses esclaves, aux esclaves de la femme. Alors là, il va falloir expliquer deux choses avant de commencer à lire la Mishnah. De manière générale, l'idée, je vous ai déjà dit plein de fois, c'est fréquent dans le Mishnah Yot, l'ordre est un peu inversé. Si on, on aurait dû commencer le cours en fait, avec la Mishnah bête, après seulement revenir à la Mishnah Aleph, ce sont beaucoup plus simple, et logique. Il y a des raisons pourquoi, là, je vais vous laisser présenter comme ça, là, n'est pas le problème. Donc, je vais déjà vous introduire d'abord la notion qui est écrite dans le Mishnabit. Tout d'abord, « Ve kohen ki kne nefesh kinan kaspo, hu yochal belachmo » C'est écrit dans la Torah. « Qu'un kohen qui acquérera un bien kinan kaspo, ve Cohen ki kne kinan nefesh kinan kaspo, s'il achètera un humain qui devient son bien, ça lui appartient, hu yochal belachmo, ce bien aura sera en droit de consommer son pain, il aura le droit de manger la trouma, en l'occurrence. Soit, cas très simple, le cas le plus évident tout d'abord, c'est un coin qui va acheter un esclave, et il le droit de, son esclave aura le droit de manger euh, la trouma. Pas s'il achète un esclave d'Israël, parce qu'un esclave d'Israël, c'est une définition très, très spéciale, c'est quoi qu'il acquiert exactement, c'est écrit dans le Favazouk, « Toshav es akhir loyo lo lo halbo » je crois. Mais si c'est un. Mais s'il achète un Eved Knaani, par exemple, il va acheter un vrai esclave, Goy, qui va devenir juif en l'achetant. Il va prendre un statut, un certain statut de juif, l'Eved de Knaani, qui va être imposé des mitzvot de la Torah, et il aura même le droit de manger la trouva. Deuxième cas de figure beaucoup plus connu, même ce qui peut un peu choquer, c'est lorsqu'il achète une femme pour se marier avec elle. Parce que le mari achète la femme, ça devient sa femme, ça devient un bien à lui. Et dans ce cas-là, sa femme mange la trouva. Donc un Kohen qui se marie avec une femme Israël. Sa femme aura le droit de manger la trauma. On apprendra ensuite plus tard que ce qui se passe si elle la divorce et qu'ils qu ont des enfants. Là n'est pas notre problème pour le moment. Ça, c'est s'il achète une femme. Donc en fait, on a le, le Cohen qui achète un esclave ou le Cohen qui se marie avec une femme. Maintenant, on va s'intéresser au Cohen qui se marie avec une femme qui a elle-même des esclaves. Est-ce que les esclaves qu'elle va avoir vont appartenir, vont, auront le droit de manger la trauma et la l'Akha, qu'on va prendre dans la Mishnah bête va être que oui, effectivement, soit le Kohen se marie avec une femme, cette femme a des, a des esclaves, tous les esclaves de la femme vont être en droit de manger de la trouma. Maintenant, pour deux raisons. Une raison plus évidente, tout d'abord, c'est à partir du moment où je me marie avec une femme, qu'elle elle a des esclaves, alors il est fort probable que ces esclaves vont devenir aussi mes esclaves. Mais c'est pas forcé. Il y a des exceptions à la règle, on en évoquera à l'occasion. Et, et malgré tout, même si les esclaves que, quand je vais acheter ma femme, quand je vais acquérir ma femme, et que ma femme va, aura elle-même des esclaves qui ne vont pas devenir forcément mes esclaves, ils seront en droit de manger parce qu'on déduit ça d'un pasouk, euh, que le bien du bien, c'est-à-dire l'acquisition de l'acquisition, ouais, le bien qui appartient à un bien, en l'occurrence, l'esclave qui appartient à la femme, elle a le droit, elle est. Et il a le droit de manger, il a en droit aussi de manger la trauma. Étant donné que ma femme, c'est mon bien qui a le droit de manger la trauma, si mon bien, il acquiert un bien, le deuxième bien aussi, il a le droit de manger la trauma, même si c'est pas par ma force, mais c'est par la force de mon bien, de la chose que j'ai acquis. Ça peut se retrouver avec un esclave, il des cas particuliers de particulier, on ne va pas rentrer dedans, sinon ça va trop allonger. D'abord, je présente la généralité, peut-être que dans la prochaine mission on évoquera un peu plus précisément le cas. Soit, par exemple, j'achète un esclave qui a lui-même un esclave, de manière à ce que, esclave, que, que son esclave n'est pas le mien. Ça peut exister, des configurations. Eh bien, il sera en droit de manger son esclave, parce que l'esclave de l'esclave, parce que le bien du bien et le bien du bien du Cohen a un statut aussi, de, un droit de le consommer comme le Cohen. D'accord C'est l'idée générale. Une fois qu'on a compris tout ça, on arrive enfin à notre Mishnah, où cette fois-ci, il y a un court-circuit. J'achète une femme, mais que cette femme, le Cohen il achète une femme, il acquiert une femme. Il se marie avec une femme, il acquiert la femme. Mais, et que la femme, elle a des, des biens des esclaves, mais qui a un court-circuit, que la femme elle-même ne peut pas consommer la trauma. Pourquoi elle ne peut pas consommer la trauma? Parce que c'est une femme, en fait, qui est interdite au Cohen Et qu'elle est devenue halala. Là, la Michelin, elle va me dire, alors ça dépend. Les biens, les esclaves de la femme, que le mari n'aura pas de droit, il a juste un droit d'exploiter, de, de, de, de, de tirer des profits, mais sans que ça devienne son bien, directement, alors... Donc l'esclave n'est pas le bien du Kohen, c'est le bien de la femme. Et la femme, elle n'est pas en droit de consommer, parce que c'est une khalala. Elle s'est mariée avec un mariage interdit avec le Kohen. Donc, l'esclave, il n'aura pas, le pas le droit de manger la trouba. À la différence du cas où il va se marier avec la femme. Et la femme, elle va avoir des esclaves qui vont devenir les biens du mari. On va expliquer après pourquoi il y en a qui deviennent comme ça, pourquoi il y en a qui ne deviennent pas comme ça. Tout de suite, on va l'expliquer. Mais si l'esclave est devenu le bien du mari, alors le mari, il, pourra, il devra il pourra donner de la trauma à l'esclave, parce que l'esclave, c'est devenu l'esclave du mari. Mais si l'esclave ne devient pas l'esclave du mari, le mari, il a juste un droit d'exploiter, mais sans que ça devienne son bien, sa propriété, et bien dans ce cas-là, il n'a pas le droit de manger, parce qu'il reste la propriété de la femme, que la femme elle-même, elle n'a elle pas le droit de manger. C'est en deux mots, ou un peu plus, un peu plus, beaucoup plus que deux mots même, c'est tout, tout l'essentiel le, de notre Mishnah. Si vous voulez maintenant qu'on habille ça avec un peu plus de mots, alors on va dire qu'il y a des, deux, deux sortes d'esclaves. Il y a les esclaves qu'on appelle les Avde Milog, et il y a deux esclaves qu'on va appeler des Avde Zon Barzel. Avant d'expliquer la terminologie, je vais devoir expliquer le principe. Lorsque je me marie avec une femme, alors elle va faire entrer une Nedunia dans la maison, elle va faire entrer, elle a des biens. C'est bien. elle peut écrire dans l'actuva que c'est les siens, mais qu'elle qu les fait rentrer pour le, pour le bien-être de nous deux. À du moment où on le fait ça, c'est bien, ils vont s'appeler ce qu'on appelle des nirsetson barzel. Le principe, il est que euh, on va les évaluer au moment du mariage. Elle me fait rentrer un esclave, très bien. L'esclave, il coûte 100 000. Chez quel euro, patate, ce que vous voulez. L'esclave, il va coûter 100 000. On écrit qu'elle a fait rentrer un esclave qui coûte 100 000. Dès lors, L'esclave euh, il devient le mien, je l'utilise. Le jour où je la divorce ou, oh, pire, qu'on quitte le monde et qu'on doit rendre les choses à la femme, alors j'ai pas un devoir de lui rendre l'esclave, j'ai un devoir de lui rendre 100 000. Si l'esclave est encore vivant, je dois lui donner l'esclave. Si l'esclave est mort, je vais lui donner 100 000 à la place. Ça, ça s'appelle Nirseitson Barzel. Ça dépend de ce qu'on décide pendant l'actu de ce mari, sous quel statut on va le faire entrer. Elle on en statut de Tson Barzel, alors c'est ce que ça, ça, ça signifie que maintenant ça devient le mien, que je le dois à la place, sa contre-valeur, tant qu'il est là, je le donne à lui, s'il n'est pas complètement là, parce qu'il a un peu perdu sa valeur, je complète ce qui manque, et c'est même pire que ça, s'il augmente, elle devra me rendre ce qu'il y en plus, aussi. Deuxième cas de figure, par contre, c'est que ce qu'elle me fait rentrer, elle ne me le fait pas entrer en tant que Tson Barzel, elle me fait entrer en tant qu'une irc log. j'en parle dans la terminologie, ça va trop alourdir. Euh les faire entrer en tant ses c'est-à-dire qu'en fait, les esclaves qu'elle fait rentrer, ça reste les siens. J'ai un droit de les utiliser, de les exploiter, mais ils ne deviennent pas ma propriété. Puisqu'ils ne sont pas ma propriété, j'ai le droit, certes, de les utiliser pour travailler, mais autant que si je loue un esclave de mon voisin. J'ai pour la journée le droit de l'utiliser, parce que je les louer Mais ça ne devient pas ma propriété, j'ai pas le droit de lui donner à manger de la trauma, parce que c'est pas le bien du Cohen. Bah ouais, bah même principe, avec maintenant l'esclave, que la femme fait entrer en guise de, en, sous le statut de Nirse Milog, que ça devient pas le bien du mari. Là, dans un cas pareil, alors le, cet esclave, il sera, il restera le bien de la femme, or la femme n'a pas le droit de manger, donc l'esclave n'a pas le droit de manger la trauma C'est le principe. Ok Les mots, en peut-être pour le prochain cours, parce que sinon on va faire un cours de, de 30 minutes, c'est dommage quoi. Et maintenant on commence à faire entrer tout ça dans les mots et la voir, c'est pas compliqué, vous avez compris Donc si je récapitule en fait, l'esclave de la femme, quand il y a un court-circuit que la femme ne peut pas elle-même manger la trauma, on s'intéresse de savoir est-ce que l'esclave que la femme fait rentrer en, dans, dans la Nandunia, quand elle se marie, est-ce que ça devient le bien du mari ou ça reste le bien de la femme Si ça reste le bien de la femme, l'esclave ne pourra pas manger la trauma. Si ça devient le bien du mari, il pourra manger la trauma. Et la va nous expliquer tout ça dans les détails. À la manière des Cohen Gadol, une veuve qui s'est mariée à un Cohen Gadol, donc il n'avait pas le droit de se marier parce que le Cohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Gurusha va chalutsa le Kohen idiot, ou bien une femme divorcée, ou qui a fait la chalitsa, qui se marie avec un Kohen idiot. Donc, que la femme, elle devient chalala. Elle devient profanée, parce qu'elle n'avait pas de avec lui, et elle, donc elle ne peut plus faire manger la troubba. Alors, la Mishnah enseigne, Ichnissa lo va barzel. Maintenant, quand elle s'est mariée, elle a fait entrer dans la maison pour le couple, elle a enfanté deux sortes d'esclaves, sous deux statuts. Un qui s'appelle Avdemilog, les Avdemilog. Que le mari ait en droit d'exploiter juste les, les, les fruits, mais sans que le capital devienne le sien. La son barzel ou des esclaves qu'elle a fait entrer en tant que son barzel, l'autre statut que ça devient mamache, la propriété du mari, qu'il s'engage de payer la contre-valor lorsqu'il la divorcera. Alors, ça marche comme ça. Avde Milog, les esclaves de Milog, Dieu la sorte du statut de Avde Milog, que le mari est juste en droit de consommer les fruits, mais sans que le capital devienne le sien. L'oyochloub et ils n'auront pas le droit de manger la tourma. Tandis que Avdetson Barzel et Avadim, les autres esclaves qui sont Tson Barzel, qui ont l'autre statut, que ça devient mamache. le mari va, va maintenant s'engager à payer la contrepartie qu'on a la divorce, lorsqu'il la divorcera, eh bien, euh, Yochlu, Yochelu, ils ont le droit de manger. Et la Mishad ne m'expliquait plus dans les détails. Vélohen Avdémilog, tels sont les Avdémilog. Qu'est-ce que c'est des Avdémilog C'est le statut euh, comment dire, juridique. C'est que, il met tout, s'il meurt, il met tout là. S'il meurt, c'est il meurt pour la femme, c'est elle qui perd. Le mari, ils appartiennent à la femme, et le mari il a le droit de les exploiter. S'il si le meurt accidentellement, ce que vous voulez, le mari ne doit rien à la femme. Mais tout là, ils sont morts pour elle, c'est pour elle la perte. Mais au s'ils si ont, si ont augmenté, il a pris beaucoup plus de valeur, au tirou là, c'est elle aussi qui en tire profit. Parce que c'est elle. Et dans ce cas-là, attention, lorsque le mari est marié à la femme, et qu'elle fait entrer des mélanges. Le mari, est obligé de leur donner à manger. Pourquoi il leur donne à manger Parce que c'est lui qui a le droit de les exploiter. Malgré tout, ils n'auront pas le droit de manger malgré tout, parce que concrètement, il reste le bien, la propriété de la femme, et la femme n'est pas en droit de manger la tourma. Voici maintenant quels sont les tson barzel, l'autre sorte, l'autre statut juridique des esclaves qu'on peut entrer, qu'on va appeler des tson barzel. Que met tout, met tout l'eau. Si il meurt, il meurt pour lui, c'est lui qui encaisse la perte. Il les a achetés, ils coûtaient 100 000. Si après il meurt, il devra payer 100 000 de sa poche le jour de divorce, parce que il lui doit la contre-valeur. Bimotirou, ils sont augmentés au tirolo, c'est lui qui en tire profit. Le jour où il divorce, si ça coûte 150 000, il lui demandera 50 000 en retour aussi, ou bien gardera la contre-valeur de 50 000. Dans ce cas-là, puisque dans un cas pareil, il est engagé. De, il, a, il, a, il a le devoir de les garantir de payer leur prix plein. Alors, « arrêt elu yuchelu bitrouma, alors ça signifie que les esclaves ils deviennent comme les siens. Comme si j'ai acheté un esclave que je n'ai pas encore payé, mais c'est le mien. Dans ce cas-là, il aura le droit de manger la trauma si le Cohen et, euh, et voilà. Ok Et « Besant Hachem », je pense qu'au prochain cours, ça ira beaucoup plus vite pour la Meshna. Et dans ce cas-là, on expliquera mieux c'est quoi les mots de « Nirse Milog » et « son Barzel. Qu'est-ce que ça signifie exactement Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatslachakoltou